On a tous en nous cette étincelle, qu'elle soit grande ou petite, c'est une flamme qui vacille, ne cherchant jamais à s'éteindre, comme une graine qui aura besoin d'eau, de chaleur et d'amour pour pousser. C'est un cadeau que l'on porte tous en nous, il nous pousse à avancer, à s'accrocher, à trouver son souffle, lorsqu'on ne peut plus respirer. La vie est un battement de cœur, mais la vie est aussi un chemin. La vie est une palette de couleurs avec lequel tu coloris ton dessin. Oui, parfois, il sera rouge, rose, bleu, vert. Mais aussi, parfois, le tableau sera ta mère, recouvert d'une épaisse couche de peinture noire. Si tu t'en approches au plus près, et que tu écorches les l'écaille noirâtre, tu découvriras la vraie nature de cette toile. Sa profondeur est blanche, blanche à l'état pur. Tu vas gratter ce noir, et tu vas voir une petite tache blanche, comme une étoile, une lumière, celle que tu as voulu recouvrir en tissant, tes idées les plus sombres. Ce n'est pas un jeu à gratter que tu auras gagné. Non, sur ce tableau, c'est bien plus beau que tout. C'est ce qu'on appelle l'espoir. L'espoir est une lumière qui brille en chacun de nous. Si elle s'éteint, rappelez-vous de cette tache blanche au milieu du tableau. Elle s'agrandira au fur et à mesure que vous repeignerez votre âme. On peut avoir tout perdu, être dépourvu de toute solution face à tant de dures situations. Seul, l'espoir est le maître absolu de vous tenir en vie, espérer.